le traitement des schizophrénies. Donc je mets schizophrénie au pluriel, parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs formes, euh, plusieurs étiologies qui sont regroupées sous le terme schizophrénie qui peuvent expliquer aussi les différences euh, d'efficacité des traitements. Alors avant de parler des traitements, il est important de ne pas se tromper de diagnostic. Il y a souvent des erreurs diagnostiques. Nous on en voit beaucoup au centre expert schizophrénie. Et donc euh, on va revoir rapidement en fait, quelques critères importants euh, pour euh, choisir ensuite correctement les traitements. Donc euh, il y a plusieurs types de troubles psychotiques. Donc la schizophrénie c'est le plus connu et euh, le plus fréquent et le plus sévère. Mais donc il y a donc des euh, troubles de personnalité schizotypiques qui eux n'appellent pas de traitement médicamenteux. Il y a des troubles délirants c'est lorsqu'on a uniquement des symptômes positifs, euh, donc un délire isolé sans symptômes négatifs et sans désorganisation. Et donc il y a plusieurs types de délires que vous voyez ici erotomanie, grandiloquent, jaloux, persécutoire, somatique, mixte. Donc le délire persécutoire, euh, c'est en fait anciennement le délire paranoïaque, donc la psychose paranoïaque. Et donc ces délires peuvent être avec ou sans contenu bizarre. Et le contenu bizarre, il est défini par le fait que euh, le, le délire contient un élément qui paraît physiquement impossible, donc par exemple euh, la téléportation. Donc ensuite, il y a des troubles psychotiques brefs qui peuvent être euh, réactionnels dans des contextes de stress. Euh, donc ça, On ne va pas parler de, de ça aujourd'hui. Et puis, nous, on va se concentrer en fait sur euh, les traitements des différentes formes de schizophrénie. Donc, euh, le trou schizophrénie-forme, c'est lorsqu'on entre dans la schizophrénie, c'est les six premiers mois d'évolution euh, des symptômes. Lorsqu'on a dépassé les six mois, là, on pose le diagnostic de schizophrénie. Et puis, donc euh, il y a le trouble schizoaffectif, euh, en fait, qui est une forme de schizophrénie où le, les troubles de l'humeur sont particulièrement marqués la plupart du temps. Et donc après, il y a euh, souvent des discussions cliniques autour des troubles psychotiques induits par les substances, notamment chez les jeunes, et notamment dans un contexte de consommation de cannabis. Donc je rappelle que pour euh, évoquer un diagnostic de schizophrénie, il faut au moins... Euh, un des symptômes euh, parmi les trois premiers que vous voyez ici présents, c'est-à-dire soit euh, des délires, soit des hallucinations, soit un discours désorganisé. Euh, et donc, si on n'a pas l'un de ces trois éléments, on ne peut pas euh, parler ou évoquer une schizophrénie. Donc ça, c'est assez important. Parce que donc souvent, euh, donc nous, on nous adresse des, des jeunes pour savoir s'il y a une schizophrénie et où on a uniquement des symptômes de retrait, de repli. Donc euh, typiquement, une addiction aux jeux vidéo avec perte d'intérêt euh, pour euh, des insertions sociales. Et donc, c'est insuffisant pour poser un diagnostic euh, de schizophrénie. Ça, c'est bien important de le garder à l'esprit. Et euh, donc, euh, de se souvenir aussi que la désorganisation euh, n'est pas... Indispensable au diagnostic de schizophrénie. Donc il faut avoir au moins deux syndromes parmi euh, trois, donc qui sont syndrome positif, syndrome négatif et syndrome désorganisationnel. Donc on ne parle plus de dissociation. Et donc vous voyez ici la, la description de la pensée désorganisée euh, donc, euh, qui se déduit du discours de la personne et euh, donc c'est le relâchement des associations, le déraillement. Et euh, donc, euh, bah, là, ce qu'on appelle la tangentialité aussi, c'est-à-dire que la personne répond à côté euh, des questions qu'on lui, qu lui pose. Donc, euh, ça peut aller jusqu'à des formes extrêmes d'incohérence, euh, ce qu'on appelle la salade de, de mots. Donc, souvenez-vous bien que la désorganisation n'est pas obligatoire au diagnostic de schizophrénie et euh, que les symptômes positifs ne sont pas non plus suffisants pour le diagnostic. Donc, on voit souvent les deux erreurs, c'est-à-dire de euh, penser à tort qu'il n'y a pas de schizophrénie s'il n'y a pas de désorganisation et qu'à l'inverse, euh, il y a une schizophrénie s'il y a des symptômes euh, délirants euh, persistants, alors qu'en fait, il peut s'agir d'un simple trouble délirant s'il n'y a pas de syndrome négatif et de syndrome désorganisationnel. Donc ici, vous voyez les critères de temporalité pour parler de schizophrénie. C'est un peu compliqué parce qu'on on dit qu'il faut attendre au moins six mois euh, pour poser le, le diagnostic, c'est-à-dire les euh, perturbations durent au moins six mois, mais que la durée peut être réduite à un mois si le traitement euh, est couronné de succès. Et donc euh, là, euh, on parle des symptômes euh, du critère A qu'on a vu précédemment. Et euh, donc, euh, ceci peut inclure les périodes de symptômes prodromiques ou résiduels, Notamment des perturbations, où il y a des symptômes négatifs uniquement donc dans les phases prodromiques. Et il peut y avoir aussi des symptômes positifs atténués, comme des croyances étranges, des expériences perceptives inhabituelles. Donc, ça, c'est assez fréquent. On retrouve, donc quand on cherche bien, beaucoup de symptômes prodromiques de la schizophrénie. Et enfin, un dernier point, c'est qu'il est important de rappeler que la schizophrénie peut survenir dans le cadre d'un trouble du spectre autistique. donc Ce n'est pas une exclusion diagnostique, donc on peut avoir d'authentiques schizophrénies qui se déclenchent chez des enfants qui ont eu un trouble du spectre autistique et pour lesquels apparaissent des délires et des hallucinations, et donc qui vont nécessiter un traitement par antipsychotique, comme dans le cadre d'une schizophrénie sans TSA. Donc, on va distinguer ensuite les schizophrénies avec syndrome déficitaire et sans syndrome déficitaire. Concernant le trouble schizoaffectif, c'est euh, un diagnostic qui est un peu complexe et qui a une mauvaise fidélité intercôtateur, parce qu'en fait, euh, la subjectivité repose sur euh, est-ce que le, les troubles de l'humeur représentent la majorité des épisodes ou pas. Et ce qui est très important pour le distinguer du trouble euh, bipolaire, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins deux semaines de symptômes psychotiques sans euh, symptômes de l'humeur pour... Euh, poser le diagnostic de trouble schizoaffectif par opposition au trouble bipolaire psychotique dans lequel les symptômes psychotiques n'apparaissent qu'au sein des épisodes de l'humeur. Concernant les symptômes négatifs de la schizophrénie, il est important de rappeler en fait, que c'est très hétérogène et que les deux plus fréquents, en fait, c'est la diminution de l'expression émotionnelle et la volie. Donc, la volie, c'est euh, la perte de la motivation. Et euh, donc euh, les, la diminution de l'expression émotionnelle peut être un effet euh, secondaire aussi des traitements, notamment des premières générations. C'est pour ça qu'on distingue les symptômes négatifs primaires et secondaires. Donc c'est un groupe de symptômes qui est très hétérogène, et en fait, quand on parle d'efficacité sur les symptômes négatifs, on va le voir, en fait, on mélange des choses, et euh, donc il est probable qu'à l'avenir, la recherche euh, doive se concentrer sur le fait de mieux distinguer les symptômes négatifs, euh, parce que logiquement, on imagine que ce ne sont pas les mêmes circuits qui sont impliqués dans l'émoussement affectifs et la motivation, euh, par exemple. Et donc il y a d'autres symptômes négatifs qui sont plus rares, euh, qui sont la logie, l'anédonie et la socialité. Et donc la logique, c'est l'appauvrissement du discours, l'anidonie, donc la perte de, de plaisir, et la socialité, en fait, le, un retrait qui peut être euh, passif ou actif, mais qui peut aussi provenir d'un manque d'opportunités, euh, d'avoir des interactions sociales. Donc il faut aussi euh, distinguer si c'est quelque chose qui provient euh, de la personne ou d'un manque d'opportunité. Donc un autre élément important aussi, c'est que le fait qu'un délire qui survient au cours d'un trouble de l'humeur n'est pas forcément congruent à l'humeur. Donc on n'avait pas forcément des délires grandioses associés à des épisodes maniaques. Et donc ça, ce n'est pas non plus un critère pour évoquer un trouble schizoaffectif plus qu'un trouble bipolaire. C'est vraiment le critère de temporalité et pas le critère de congruence du délire à l'humeur. Donc ensuite, concernant les troubles psychotiques induits par des substances, donc ça on a souvent ce, ces discussions dans les staffs cliniques. Donc euh, vous pouvez retenir en fait que pour parler d'un trouble qui n'est pas imputable euh, à une consommation de toxiques, il faut que les troubles psychotiques perdurent plus d'un mois après l'arrêt de la substance. Ça, en pratique clinique, c'est très compliqué à avoir parce que souvent il y a des consommations quand même régulières. Donc ce qu'on essaye de faire en fait au centre expert, c'est de dire que pour poser le diagnostic, il faut absolument qu'on ait un mois sans consommation, notamment de cannabis, puisque c'est le plus fréquent. Euh, et donc ça, ce n'est pas toujours évident dans l'histoire du patient d'avoir ce mois-là sans consommation et de savoir en fait si les symptômes psychotiques sont résolutifs. Donc la situation qu'on a le plus fréquemment, c'est en fait des patients qui sont hospitalisés et qui très rapidement, en 48 ou 72 heures, en fait, voient leurs leur symptômes psychotiques disparaître, et ce, donc après instauration d'antipsychotiques à l'hôpital, bien sûr. Et donc la question, c'est de savoir voilà, si ces troubles psychotiques étaient induits ou pas par le cannabis. Donc ça, c'est des situations qu'on voit assez fréquemment, et donc on ne peut pas se prononcer sur le diagnostic de schizophrénie si on n'a pas de période euh, de symptômes psychotiques de plus euh, d'un mois en dehors des consommations. Vous voyez ici qu'il y a d'autres molécules qui sont aussi impliquées dans les troubles psychotiques, notamment l'alcool, les sédatifs hypnotiques et anxiolytiques. Donc actuellement en France, la durée de psychose non traitée elle est d'un an et demi, et euh, contrairement à ce qui a été dit pendant longtemps, en fait, on n'a pas euh, suffisamment de preuves scientifiques pour euh, euh, asseoir le fait que plus la durée de psychose non traitée est élevée et plus le pronostic est mauvais. Euh, ceci notamment en termes de neuroprogression de la maladie. Par contre, on pense que c'est plus par euh, la désinsertion sociale et l'impact d'une maladie non traitée sur l'éducation, le, euh, sur, les, sur les études par exemple, euh, que la durée de psychose non traitée pourrait avoir un impact négatif. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi que le fait d'être consommateur de cannabis augmente la durée de psychose non traitée. Et donc, c'est là où ça devient compliqué, parce que donc, comme on l'a vu, il faut à la fois ne pas surdiagnostiquer une schizophrénie chez quelqu'un qui a un trouble psychotique induit par le cannabis, et en même temps, euh, le, la consommation de cannabis peut retarder le diagnostic de schizophrénie et la mise en place d'un traitement euh, adapté. Donc, euh, c'est des choses qui sont complexes. Et donc, c'est autant d'arguments pour euh, déconseiller très fortement la consommation de cannabis, en particulier chez les individus à risque, c'est-à-dire les adolescents et les jeunes adultes. Une autre chose qu'on oublie souvent de, de rappeler, c'est que le tabac est aussi considéré maintenant comme un facteur causal de troubles psychotiques. Donc dans la population générale, les fumeurs font plus d'expériences psychotiques euh, que les non-fumeurs. Et euh, le tabagisme multiplie par deux le risque de déclenchement de schizophrénie, alors que le cannabis c'est quatre. Donc, en fait, on est face à un vrai facteur de risque. Euh, donc, il ne faut absolument pas banaliser la consommation de tabac et encore moins à l'adolescence et à l'âge jeune adulte. Et dans le cadre de la schizophrénie, l'arrêt du tabac est vraiment primordial, euh, au même titre que l'arrêt du cannabis pour euh, l'amélioration des, des symptômes. Donc pour euh, être efficace dans l'arrêt du tabac, euh, ce qu'on recommande maintenant, c'est vraiment d'aller tout de suite à la supplémentation en nicotine, euh, parce que souvent on a des, des patients qui sont gros fumeurs, et de favoriser plutôt la forme en spray qui a une libération pulsatile plutôt que la forme en patch qui a une libération prolongée et qui euh, pourrait être moins efficace. Et donc, de, même si le, la personne ne souhaite pas spécialement arrêter de fumer, de lui proposer ses substituts de nicotine, parce que la nicotine a montré une efficacité dans l'amélioration des symptômes cognitifs de la schizophrénie. Et, et donc, d'associer ça en fait avec la varinicline, qui est le, le Champix hein, qui a montré une efficacité dans le sevrage tabagique, et qui peut, dans des cas peu fréquents, déclencher des symptômes dépressifs, mais en fait, globalement, euh, il est montré que le fait d'arrêter de fumer améliore euh, la santé mentale. Donc et, euh, le, la Varenicline, le champix, euh, est très fortement recommandée en association avec les substituts de nicotine. Et concernant la cigarette électronique, on, on est encore sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2014, disant qu'elle est ni recommandée ni déconseillée. Par contre, elle a montré son efficacité quand même dans l'aide au sevrage tabagique euh, avec des substituts euh, nicotiniques en cartouche. Donc euh, ça reste quand même un outil euh, extrêmement important pour aider euh, les personnes à arrêter de fumer.